J'ai vu la porte là bas elle est ouverte Ah bon Quelle porte Mais la porte qui met le dernier étage euh... La porte en fer ah, oh. moi, je savais pas. Elle est ouverte oui. ah, Sérieusement du commande de charcot il y a même un oiseau mort dans la mémoire ah ouais. oh ma boussole, vivant comme mort, je ne le supporterai pas. C'est pareil de ma boussole, vivant comme mort, je ne le supporterai pas. Mais c'est quoi pas. cette histoire de boussole visiblement mmh. il l'a perdu le jeu. Non, ben, ouais. on au Célique. Super, l'idée, Norbert C'est par là. Par ici, non Ah oh, non, c'est pas ça. Non, non, non, c'est pas. Là, là. C'est pas là-bas, il y a des romans ah. là-bas. Ah. Vous êtes sérieux les gars oh, oui, cool, vous... En fait, ah, bon vais... ah, C'est vous, je t'en Il y a des dictionnaires pour voir. Souvent dans les dictionnaires, il y, a... y a des... Il y a des dictionnaires Attends, il faut que j'aille voir qui. loin. Mais Attends, c'est la carte du commandant sur toi C'est vrai Mais non, regardez est ici. C'est cool, quoi ça On va pouvoir trouver la poussoye. le plan du collège. Mais je crois que c'est de la carte. Mais oui, c'est ça. Ça c'est pas fait comme ça. Ouais, rien ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. ouais. Attendez, attendez, attendez. Le nord c'est en haut ouais, et le sud c'est en bas. Donc il regarde. Regarde, regarde, regarde. C'est bien ça. Okay, euh... y il y a une porte oh. avec un dessus. Je suis Jacques, de... Jacques de... Cartier. Ah oui, Vas-y, prends-la. Ok. On qu'il y a quoi à l'intérieur c'est bon. Oh. jean charles sur ça C'est Oh, la peau oh, la, boussole, boussole, la boussole, boussole, boussole. Boussole. Bébé. Norbert, tu es revenu Bah, je suis jamais parti, madame.